Ok, spéciale dédicace aux gens qui sont pas d'accord On n'est pas tous pas d'accord pour les mêmes raisons Hey, 37 bonnes raisons de rester jusqu'à la fin de la vidéo La 32e va vous étonner Une bouffée d'air C'est ça que je te propose Je vois bien ce qui nous d'air, Et je vois pas ce qui nous oppose On va pas se laisser faire Il est temps d'enlever la pause on va pas se laisser traire, il est plus temps de se reposer. Je trouve ta distance chelou, je comprends pas, c'est qui te font peur. Mais faut qu'on s'allie entre nous pour vaincre ces élites sans cœur. Serrons-nous les coudes, virons ces types sans foi ni loi. Sérieux, tu m'écoutes, non, ça se fera pas sans toi ni moi. Mettons de côté nos différents, on n'a pas du tout le choix. Blairons nos pifs et range-nous donc ces lignes qui bougent pas. Le vrai danger, c'est pas celui que tu crois que ça peut changer et peu importe où on ira suis moi viens on se donne la main je sais que ce monde te plaît pas tes constats sont les miens on ira au même résultat battons nous pour demain et pour la liberté battons nous pour au moins avoir la chance de garder une bouffée d'air c'est ça que je te propose je vois bien ce qui nous fédère et je vois pas ce qui nous oppose je vois bien ce qui nous impose et j'ai peur d'où ça nous mène et si l'important c'est d'oser merde c'est quoi ton problème une bouffée c'est ça que je te propose Je vois bien ce qui nous fédère Et je vois pas ce qui nous oppose Je vois bien ce qui nous impose Et j'ai peur d'où tout ça nous mène Et si l'important c'est d'oser merde C'est quoi ton problème Hop, oh, changement de personnage, T'avais les effets spéciaux Ok, c'est quoi mon problème Au printemps, tes impasses passent pas l'hiver Et hey, pour ton printemps, combien ne passeront pas l'hiver sale, fasse pas l'hiver c'est le dar au qu'on confort, On se passera du verbe, faut du fer Pour les mots qu'on se forge, passe la pilule, batte la dorée au soleil On brasse et on simule Si l'accord est optionnel, encore est l'obsolète Sur tes et en sommeil, qu'on trace leurs cellules Des accords est obsolète Et tout est forcé, tout est fort, coûté tout est forcé, tout est tort, tout est tort, tout est loupé d'or une bouffée d'air c'est ça que tu nous proposes je vois pas ce qui nous fait d'air mais moi je vois bien ce qui nous oppose ensemble on va plus loin là-bas vas-y sans moi si je veux pas donner la main c'est qu'on va pas au même endroit une bouffée d'air c'est ça que tu nous proposes je vois pas ce qui nous fait d'air mais je vois bien ce qui nous oppose ensemble on va plus loin Eh hey, loin vas-y sans moi si je peux pas donner la main c'est qu'on va pas au même endroit je te parle de liberté ça comprend pas que la mienne, je vois bien que tu peux pas l'accepter. Mais merde, on défend pas la mienne. Tu vois le même max à nos visions. C'est là que tu te trompes, parce qu'on voit pas le même horizon. Au fond, quand tombe tes max, c'est pompe. Et tu peux me baver des livres pour me dire, il est vrai que toi tu luttes contre les élites. Mais moi je veux détruire ce qui les crée, je sens. Qu'on n'est pas sur le même lexique Ton problème c'est qu'ils sont méchants Et moi le mien c'est qu'ils existent On n'est pas sur le même vol, plane pas sur les mêmes routes C'est pas parce qu'on a les mêmes gros qu'elles vont suivre la même route On n'a pas les mêmes raisons, encore moins les mêmes buts Et malgré la pendaison Tu veux qu'on change rien, c'est même juste une bouffée d'air C'est que ça que tu nous proposes, je vois pas ce qui nous fait d'air Mais je vois bien ce qui nous oppose Ensemble on va plus loin, là-bas vas-y sans moi Si je veux pas donner la main ça que tu nous proposes je vois pas ce qui nous fédère Mais je vois bien ce qui nous oppose Ensemble on va plus loin Eh, hey, loin, vas-y sans moi Si je peux pas te donner la main C'est qu'on va pas au même endroit Irréconciliable, au moins au-delà du bout de ton nez Si t'avais ta place à la table Tu m'empêcherais de la retourner J'ai bien trop serré le poing Pour te laisser mes doigts Ouais, pour te donner la main Faudrait déjà que je baisse les bras